Oui, moi je vais pitcher autrement, et oui, je ne vais pas parler de la magnifique application que nous avons à Mérignac, ni du site remarquable, ni des 113 mesures digitales que nous avons mises en place, mais plutôt d'une anecdote que j'ai recueillie hier soir, lors du grand débat que j'organisais dans, dans ma ville. Et là, quelqu'un a dit « mais il n'y a pas de jeunes dans cette salle ». Et un autre plus jeune a répliqué « mais les jeunes ne sont pas là, mais ils sont ailleurs ». Ils sont aujourd'hui sur les réseaux. Et c'est ailleurs, je crois que c'est notre nouveau patrimoine. C'est ailleurs, c'est... Bien entendu, il faut conserver notre place publique telle que nous la connaissons, aller sur les marchés, aller dans les rues, peut-être même aller dans, dans des cafés. Mais aujourd'hui, la place publique s'est élargie. La place publique, c'est tous ces lieux que nous connaissons depuis si longtemps. Et puis, ce sont ces lieux plus nouveaux, avec les réseaux où nous rencontrons d'autres personnes plus anonymes, avec une très grande liberté de parole. Et je crois que c'est aujourd'hui notre défi à nous autres élus d'être à la fois capables de répondre sur le marché, mais en même temps d'être capables de répondre aussi sur les réseaux. Et pour toute cette raison, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement. Merci.